Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Nous sommes le week-end de Pâques et il m'a semblé important de rappeler que Christ est notre Pâques. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, verset 7, nous exhorte à en finir avec le vieux levain et à nous établir dans la pâte nouvelle que nous sommes en Christ, car Christ est notre Pâques. Avant d'aller plus loin, il me semble très important de faire une distinction entre la Pâque traditionnelle, les joyeuses Pâques que l'on se souhaite, avec les symboles du lapin de Pâques et des œufs en chocolat. Cette fête est une fête païenne qui remonte à l'ancienne Babylone et à l'ancienne Égypte. L'œuf et le lièvre sont des symboles de fécondité donc cette fête était en l'honneur des divinités qui étaient censées apporter fécondité à la terre, au bétail et aux hommes. Cela n'a strictement rien à voir avec la Pâque que fêtent juifs et chrétiens. Pour parler de la Pâque juive, de cette fête que l'on retrouve dans la Bible dans Exode chapitre 12, cela nous renvoie à la sortie d'Égypte. Dieu va juger l'Égypte et ses dieux. Le vrai dieu, le dieu d'Israël, va juger les divinités égyptiennes et il va frapper tous les premiers-nés d'Égypte sur le sol égyptien. Cette, ce jugement va tomber, Dieu va envoyer son ange et dit je vais passer au milieu de l'Égypte et mettre fin à la vie de tous les premiers-nés, des hommes et du bétail. Et il dit à Moïse, prends un agneau, que chaque famille parmi les Hébreux prenne un agneau, le sacrifie, le mange entièrement et avec son sang, que les linteaux de porte soient badigeonnés. Parce que quand je passerai, je verrai le sang et je ne tuerai pas. Donc Le sang de cet agneau permettait à Dieu, et à son ange, de comprendre que là, il ne pouvait pas rentrer. Il ne devait pas frapper les maisons et les premiers-nés des familles dans lesquelles le sang avait été répandu sur les linteaux de porte. C'est extrêmement important de comprendre ceci. Le sang de l'agneau ne faisait pas qu'éviter le jugement, il attirait la faveur. Car le peuple hébreu était appelé à sortir d'Égypte pour célébrer son Dieu et lui rendre un culte agréable. Il y a donc une réalité très profonde ici. Et plus encore, comprenons que ce sang sur les linteaux de porte était prophétique. C'était l'annonce du Messie qui devait mourir pour son peuple, pour racheter ses péchés. Ainsi, cet agneau a été un signe. Ces agneaux sacrifiés en Égypte, et leur sang ont été le signe de l'agneau qui devait venir. Et Jésus-Christ, pour nous qui sommes couverts par son sang, nous qui sommes en Christ, le Seigneur Jésus est notre Pâque. il est notre agneau immolé qui efface nos péchés. Et c'est une réalité extrêmement importante à saisir. Allons un peu plus loin et comprenons bien ceci. Dans, la vie se trou dans, dans le sang se trouve la vie. C'est une déclaration de Dieu, ne, ne, ne prenez pas son sang, ne mangez pas du sang, parce que le, la vie se trouve dans le sang. Ainsi, si le Christ a répandu son sang pour le pardon de nos fautes. Il a répandu sa vie, il a donné sa vie en échange de la nôtre. Son sang nous lave de tout péché, de toute accusation, de toute iniquité. Nous sommes rachetés et nous lui appartenons. Et il y a une réalité plus grande encore qui se joue au niveau de l'ADN et je voudrais que vous compreniez ceci. Le sacrifice de Christ va, son sang, lorsque nous sommes couverts par le sang de Jésus, son ADN devient le nôtre. Il y a un échange au niveau de l'ADN, une modification au niveau de l'ADN, et cela nous parle d'autant plus que nous sommes dans un temps de pandémie et nous devons comprendre à quel point la puissance du sang est valable. La puissance du sang de l'agneau, qu'est Christ notre Pâque, parle pour nous en cet instant, car le sang était répandu sur la terre mais aussi dans le ciel, car le livre des Hébreux nous dit que Christ a répandu son sang sur le tabernacle céleste. Et ce sang parle toujours pour toi. Le sang de Jésus est en train en cet instant même de parler pour toi, si tu le reconnais. Ainsi, comprenons bien que le sang sur le tabernacle est en train de parler pour toi en ta faveur. Mais le corps de Jésus-Christ, le corps humain de Christ, se tient debout à la droite de Dieu. Et c'est pour toi qu'il se lève. Lorsque Dieu regarde son Fils ressuscité, son Fils ressuscité, donc le Christ parle pour toi. En ta faveur, il est ton avocat auprès du Père et les trous dans ses mains le prouvent, il dit « j'ai payé pour toi ». Comprenons bien ceci, si le Christ, le corps, a été ressuscité, alors il n'y a aucune maladie plus grande que cela. Le Christ, la résurrection de Christ, est la preuve que toutes maladies en lui sont guéries par la puissance de sa résurrection. C'est pourquoi Isaïe a dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Et par ses meurtrissures, tu es guéri. Je veux prier maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Saint-Esprit, impacte les vies que toute puissance de maladies et d'infirmités quitte les corps, les âmes, les pensées. Maintenant, les maladies psychiatriques, psychologiques, psychosomatiques, physique, que ce soit dans les os, dans les nerfs, dans les tendons, dans les muscles, dans les organes, dans le sang, que ça quitte maintenant les corps, que la puissance du sang de l'agneau parle pour vous maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction de guérison vous impacte maintenant, que le Saint-Esprit par l'onction de guérison vous guérisse, dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris, que la peur des pandémies, que la peur de la mort quitte instantanément vos corps et vos pensées dans le nom précieux de Jésus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes et merci de me dire en commentaire si cette prière vous a impacté et j'aimerais aussi avoir votre témoignage d'une expérience très forte que vous avez pu vivre avec le Seigneur Jésus. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Que Dieu vous bénisse.